mais il Il y a un TV. TV nayo, TV nanga, TV Basabona kaka. basabona kaka. Moi, maman, au moins ma copine s'abonner à un autre George? Georges. A A la les que TV. Ni ni vous ne pouvez pas faire la bataille, vous ne pouvez pas faire la bémission, vous pas faire la bémission. Vous ne pouvez pas faire la la bémission. Vous ne pouvez pas faire la pas faire la bémission. Vous a pas faire la bémission. les Bonjour ou bonsoir à nos très chers amis euh, internautes de Bombecha TV. Euh, J'espère que vous allez bien. la toundra à la vôtre. sous vous, que marambiza Toujours bateau Alors, moralement. Alors, je vais vite saluer l'honorable Jikoko Koko sous papa en tout cas je salue directement aussi Jeffrey tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles à on la main d'or Jeffrey tatou mes salutations à toi je salue mon partenaire très très privé n'a pas de très privé privées y a depuis quelque part Bambo Tébici Kéziane Léona Bakissi Nicolas n'a les sources n'a montré moi ma l'homme à la barbe blanche mon vieux Guilain senti son depuis Belgique l'homme à la barbe blanche je te salue je vais directement aussi saluer les femmes des valeurs alors avant n'a quand on a n'a personnellement pas femme des valeurs quand je dis les femmes des valeurs ça veut dire les femmes avec un grand F le F majuscule je salue maman Lila Nikon de ça me cousse à peine en tout cas maman merci pour tes conseils merci pour tout maman maman mireille batant tout moi ça 3 m40 depuis belgique je te salue maman pas si maman à paris n'a pas si bien montré beauté maman à londres n'a pas si bien Bah maman va l'ingra la tondre parce que grandi la tondre dans moi là bah maman alors on a eu un peu de temps à la maison sécurité on a pour gardiennage, on a pour protection intervention n'hésite pas de contacter les condits protège de ya bouboule yondé la les protège de ya bouboule c'est le travail qui prime et c'est les clients qui est roi Alors, euh, chinois, le loi Nazaramoko, dans gens... sa la banalise loi Nazaramoko, il y a un chinois qui sont image de Bozotala et il y a vraiment la perfection. Alors, le loi Tolobé la Macabo, il y a internet lien gens... sur Internet. En fait, je veux parler à ma honte. Hein. Quand je dis je veux parler à ma honte parce que ça fait très mal, euh, je m'adresse à Mida à Dachou, je m'adresse à sd Panama, je m'adresse à Sarah l'influenceuse, je m'adresse à Fivette Mayamba, je m'adresse aussi à voilà Sarah l'influenceuse, ça va venir donc bateau n'y a tout le monde en internet, au toulanda. Alors avant plus, avant d'abandonner une je veux juste te dire que je ne suis pas là, je ne suis pas là pour léser. Je ne suis pas là pour insulter ma maman parce qu'elle a a façon a faire. Je suis là pour obtenir mes propos. Alors, si vous avez valeur. Alors vous avez un un un Vous avez en fait, dans la communauté congolaise, il y a des femmes intellectuelles, il y a des hommes intellectuels, il y a des jeunes qui, qui nous suivent en fait, voilà. Quand je m'adresse à toutes ces femmes d'abord, avant d'abandonner, je veux juste te dire que ce sont des femmes au foyer, les Mida et consorts. Basa bas si ma balaté basa bas maman y a bana. So basa bas maman y a bana laté basa yaya basa tantine l'icolon nao ils ont de, elles ont de relations voilà basa si soit aux affaires mariées soit aux enfants copains nao. En fait les classes sur YouTube commencent à indexer les parents. Est-ce que vous prenez est-ce que vous trouvez ça normal? De naabo ynakon na na zana clash na nga na sala na nga chinois na moni eko kiti na komi na ko fin nga mama chinois na komi na nga fin nga papa est chinois ben na si likolo y a clash ona na moni mo entenabi te chinois lobi a fin nga ni la toundra na komi na nga ko fin na ko fin voilà moi est chinois likolo na nga est si le per karaté vous savez sur que clash c'est y youtube ma matière y a bio bio les colonnes ont un clash incitation à la haine. Oui, parce que les services C'est YouTube et les arabes. Incitation à la haine, ça veut dire que vous des groupes de personnes qui sont en train dans la préfecture. Ils sont en train dans parquet. Incitation à la haine, c'est ce côté internet. On prend le cas de janvier. Je que Jeffrey tout le meilleur tatoueur de Bruxelles. Je te salue. émission YouTube, je ne sais pas. Vous avez perdu. Je ne sais pas. Vous avez perdu. Je sais pas dire sans peu crédibilité. Vous avez oublié les, les essentiels de la vie, les bases de la vie. N'habitez ce Zakaya Elenga YouTube. Elenga Mbongo, batin de l'eau 500 euros, batin de l'eau 1000 euros, do Bosani. Bakomotilo mon anon la miniature, batin de l'eau papa, nona maman nono est niau comme peut-être avant YouTube et Zala Na miniature. Mon susu dogo mon mala mako mo kanela babeti mutu no kongolé entre moi je pense c'est de la sorcellerie hein? C'est de la sorcellerie ba ma maman mi bimbe, excusez-moi Vous êtes vous êtes pas ma maman bibimbe ma ma vous ba série 9e Mon goata ba série 8e série où tu série 7 ma série 6 chinois chinoa rose à série 5 hein? Bah maman bimba mais au femmes au foyer vous avez oublié les bases de, vous savez les bases de la vie c'est quoi les bases de la vie c'est la famille pour rien au monde pour rien au monde je le dis même pas pour de l'argent parce que la famille la famille a un montant inestimable pour famille pour pour donc bien au bon à YouTube beau baba. En fait les mamans, vous avez oublié les bases. Une femme une femme c'est quoi la définition d'une femme Parce que vous êtes des femmes. Hein je veux aussi dire ceci, je suis au milieu du village. Glody l'a tout donné dans dans toutes les chaînes, la chaîne des Fivettes je suis abonné. De Sarah l'influenceuse, je suis abonné. De Mida de Essé, de Yvette, de Karine, je suis abonné. Ce qui veut dire Personnellement, moi, je n'apprécie pas vos justes valeurs. Je suis contre les personnes... Oh, bien n'ai pas mal y a des femmes insensées. Je suis contre. Insensées, les femmes fous. Donc, vous avez... vous avez vos qualités. En vous. Vous avez vos qualités. Parce que moi, je suis contre la Avant, 300 personnes. 500 personnes. Ou 1000 ou 2000 personnes. Non. Non, non. Non, non. Et le balongo, papa l'anga Patrice Congo. Bon séjour à Kinshasa. Moi toi as dit que est censé à quoi 200 500 personnes te balancer. En vous vous avez des qualités, vous avez des potentialités. Mais oh peut-être en accord là-bas. Oh euh, et c'est Maloba, et c'est des pas normal Maloba Sur au sal analyse faut bac que c'est moi pili pili, moi Mungwa, moi Matungulu, moi aïe oui c'est bien, ils sont là bon Mais faut tellement. Pour aller plus loin, les enfants, au moins vous tellement que vous êtes dans la bassesse. croyez pas le Quelle bassesse, les dames? Excusez-moi, quelle bassesse? Bien, je père et ta mère je que bah maman a la miniature, qui une fois sera influencée sur sa page. Mais YouTube, tu prends une maman qui ressemble, elle ressemble je sais pas à quoi, à Maman so a Au moment maman entre bino. Sincèrement. Mama on a maîtrise exacte. À maman statue. On a besoin, maman statue. Ouais fin ma maman l'arrête, arrête cara, souper ma niou, quoi c'est ma mère, je m'en fous. J'ai pas de compte à rendre avec quelqu'un d'autre, que t'es. N'as-tu pas beau? N'as-tu pas moi la bonne vie? Maman non attends, t'es maman l'arrête car ma car, l'arrête carngou, bate, car quoi que c'est ma mère. Point barre. J'ai pas de compte à rendre avec quelqu'un. Maman Lila Mikondo. Mère Mikolosanga bien mon oncle Katin. Maman Lila Mikondo. Hein? Vous avez perdu les notions, les bases de la vie. La base de la vie, c'est la famille, c'est la Les colons YouTube. à à Papa Ils Papa Papa non, ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre, c'est quoi cette mouche qui vous pique de mettre les parents de tuy sur les miniatures? papa n'a pas En YouTube. il y a plein de choses, bah fait, elles sont bellées, elles ont des rôles à Internet. Elles ont dit que j'ai dit qu'il y a une bonne nouvelle à YouTube, elle a dit que tu as mais pas importe, c'est ta famille. En fait, il y a une bonne nouvelle à la YouTube, et ça, elle a dit qu'elle a dit que tu as un homme, il y En plus, nous Madame Angélica, eh a dit que Madame Angélica, ça une ni. Parce que le mot « Madame », ça pèse, hein. c'est une femme de valeur, c'est une femme qui a, qui pèse. Donc bon, il n'a pas été beau ça, là, mais ça, ça Mais bon, mais parce que on a besoin d'après ça, d'après ça, ça vient nos conseils. Mais besoin interpeller, biens car, parce que tout le monde est commis, trop, c'est trop. Bon, mécanon canons, qu'on a moins un zéla. Quand c'est internet, est tombé à la témar est tombé à l'internet bar à là je vous assure ne pensez pas pour celles qui disent que Nazan lana proto aux bandes au sale et la kinshasa je prends l'exemple de belle vie quand il a que je salue bon il n'est ça la banaliste bon vous entrez vous vous vous mêlez des vies privées des gens. Non. Les relations de Bellevue n'engagent qu'elles-mêmes. Je au ça pour une belle vie. Qu oui, bah, quand tu as mis une euh, série mensonge, par exemple, Mensonge mensonges a 12 épisodes. Mensonge mensonges a exemple, il bah, il bah, bah, bah, etc. a tout le il y si, pour un partie a un a un exemple, il y il mon son, je vois les et salamines qui t'aiment pas ce que tu as C'est ça, nanon n'a pas eu le besoin d'un bon hollandais, ma mais il a été beaucoup d'un avis des plus privés à battre. Je prends l'exemple des syllabes. Salle, je veux pas me de sa vie privée, mais tout le monde ici la bise à l'abîme ici bas complet. Je sais pas comment on appelle ça complet à trailing ou quoi là. Voilà, pardon. Voilà, à bise à joking à FB. Merci, chinois. Et l'autre c'est parce que n'y a star, il n'y a des de Je suis n'y surtout dans le la comédie. Jusqu'à là, je crois qu'il y a une couleur noire, je ne sais pas, internet et tout. Mais ah, si la tout le est-ce qu'on Par exemple, ce sont des analyses à faire. Si je vais chez mon si il y a un parfum Black Line. Il y a une analyse à hein? ceci qui concerne la profession il y a Black Line. Par exemple, il y a l'icolo. que Parfum Black Line. Par exemple, ce sont des émissions, des analyses à faire. De voir une comédienne, ce sont des comédiennes qui babimi dans dans dans la masse en fait. Tout le barque au théâtre à Nkomo, ils allaient Théâtre Non, par exemple ont pas Mais pour les gens a par exemple pas important. La zone, Hein? Oh, madame Angélica, mi bengi, a et c'est la d'aller trois moustiquaires. Ton d'imboza les trois moustiquaires. Mais je suis contre-poste, moi sa nuit, sa mañana, Hence, là, sa��� au salaki, batwa zaba jaloux. Franchement, n'est-il pas, tout le monde a jaloux contre bine. Même batwa nibo salam, salam, la bine bien. Et zara a téko finga. N'a ké n'est pas maman mida. Maman mida, chou la taille, moi ça pembe. Très bien sur son travail, positivement. Quand elle sourit et tout, elle est captivante. Mais elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est est là. Elle est là, mama est là, elle est là. a est là, elle est maman elle est là. Elle est là, elle est là, elle mida là. Elle suis une mère. J'ai déjà donné naissance aussi. Vous êtes maman. Vous a la relation non. Parce que ben sanitaire nos filles anebi que ben vie à poto est-ce que vous avez ba nous nous moi dans nous ba la moula au fin de Je ne sais pas, peut-être, au lobaké. Moi, je n'ai pas eu mais non, ce sont des insanités. Quelle éducation que vous donnez à vos enfants Parce que ce YouTube, non, un jour YouTube ils Après 5 après 10 ans, si vous continuez dans les bêtises, vous tout. Vous bino tout. Vous tout. Vous tout. Vous tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous Vous Vous ça communauté je sais pas la communauté, la communauté, la On à y a maman, on papa. Devant Bana. éducation ils vont passer dans la Juste au tonneau ils savino. zone à sous, mal à finir, interpeller binocac. bino, après 10 ans, il y a pas l'habitude. Moi, à l'avant, t'imagines ça, la vidéo, bah fait un bien des sanité. Bon, bah retardons au créer et voilà. Bah retomber, vous pensez que les retombées c'est seulement c'est grâce à mon nom? Bah combien grâce à même si c'est ta vie privée, zappe bah retomber. Elle-même d'abuser les silences, elle a dit, elle a azui au et alonaki. Toi ça pour y en ôter. retomber na YouTube et zali bah maman veut changer bon les amis sur ma matière ma matière biobio belaise a rouleau béla exalté belé qui s'injectera ici ou à partir d'année apportée sur ma matière biobio a rouleau béla mais mon nez qui en haut ma matière biobio belaise a coiffé à ba lili et maman a battu tê la maman mireille bat tout boutique mirigo juste après bibi play aux abilamba ya kitoko bilamba kafou kafou bilamba ya modèle ligne alors je veux aussi voir Rachel Maza boutique en ligne le Moni Plantentier et ça, c'est le original. Maman Marie Cabello. Hein? Maman Marie Cabello, on a mis bisous, premier niveau. Anna. suis bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. bien. y Incitation à la haine. Maman, avant la que non, incitation à la haine, n'oubliez pas les bases de la vie. Pour rien au monde, beau perdre la dignité nabino, pour rien au monde, beau perdre la valeur nabino. Pour rien au monde, beau -vous. ça yes, so nabino bon, bon. Pour rien au monde, ne faites pas ça. Incitation à la haine lobby eh ça rend influenceuse. toi tu, tu cherches à faire une leçon de morale aux gens comme ça les gens leçon de morale euh, tofinga mais à la bise. mais toi même tu es dans la bêtise c'est sur ta même chaîne oloba mais c'est sur ta même chaîne que tu insultes. et puis du colonel haut. comment est-ce que pouvait être méchant jusqu'à ce niveau botin le ba tu boycotter ba chaîne na non non non c'est pas là c'est de la sorcellerie hein? Yannick déjà scandole mon partenaire très très privé hein? c'est donc bovane bah, nabina na kisha ça ba ke funde la mida la taillon la préfecture bah, la soit-disant mukanda ba à perdre garde à banane non vous voulez quoi mo ba kiza ilanga youtube ilanga youtube non les problèmes de youtube régler ça sur youtube même les, les, la communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux les mêmes personnes qui vont n'est pas sarato là ce sont les mêmes personnes qui vont chez mida migo le Bézali, mais non tous à la un peu bref hum? que au fond dans monde na mida na préfecture essaie bino. Parce que au fond ça c'est bavoteler garde à bana c'est ça qui ndoki. Bon régler ba problème entre bino. Moussa là ko tinde bo kende ko o kende yé ça va tinde la ba copie euh ba côté ba chaîne ba ninga. Non non non, on pas jusqu'à ce niveau. Moutum ta que na YouTube na dernier moutum ta régler ba problème na dingue na dingue. En plus je pense que toutes ces personnes bazaba bazama toy bazaba nyama maté Voilà. Incitation à la janvier. YouTube YouTube en na maman au Zoulanda, communauté Zolanda, oh yo baso tinda, amikete ba kotinda, ko dans la préfecture, okyo fonde, non, c'est pas gentil, comportement et je veux juste dire que na YouTube il y a personne qui est insensé, toutes ces personnes ont des justes valeurs et sont appréciées d'une manière, inot basala autre. voilà, c'était glody la tundra moutou moura taza insensé na youtube boti caro sala incitation à la haine na youtube boy la matière à bio et en plus garder les valeurs des bases dans la vie garder les valeurs des bases de la famille c'était la glody la tundra je suis déjà à la fin à la fin de mon émission, hein, de ma petite analyse, na sana analyse nanga l'andé nanga, na sana analyse nanga lava pensée nanga, na sana analyse nanga indé na Je suis pas là pour insulter quelqu'un, j'ai pas insulté naeko finate. J'aime toutes ces personnes à leur manière. Na rappeler na lingabango ny enso. Parce la moustache est mais ma belle colonne est bien, elle est ma elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle Nabiteka et les pas YouTube dans miniature, passe. moment où il si l'inga as un oxygène e, li, e YouTube. Tu acceptes quand qu'on mettre tes enfants dans des bêtises? Non les mamans. Faut dire non à ce genre de choses. Ma bah, maman va bimisaba douleurs non kumbi moi la Tu as la neuf mois? Par quoi tu vas passer? Poured… Alors, vous avez les vous vous vous Maman Paci Chandana, Napari, Napeseombode, honorable Chikoko Mulumba, hein? Soso Pembe, Soso Yambaka, Yamboka, je te salue. Rachel Mazwa, je te salue. Yeah. Roliane Kaiba, mon ami privé, hein? ma copine personnelle, yeah. babimona mukena bambonga so, ba 10 20 so mona mutasimba 000 dollars, 20000 dollars, tenesse Rodia Kaiba. Mona mukena bambonga je te salue. Nourel Koka, hein? la djika, la maman de mon fils, je te salue. Yvonne Flagette Lengé, depuis Afrique du Sud. Nanaï Yvonne en tout cas Angela Babou Niki Mulundu celui qui est derrière la caméra euh, chinois noir en tout cas mes salutations n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Bombechet TV on a besoin de vos remarques on a besoin de vos critiques et pourquoi pas aussi de suggestions alors beau partager l'émission la Bon beau liker au revoir So bombé, oui, mais je vais vous dire je vais vous dire que je vais vous dire bombe je TV, TV je vais TV. je kaka, vous je vais je je je je je je ni a TV. na TV. la bataille. On dit qu'on la bataille. On dit qu'on la bataille. tu as la On dit qu'on a la bataille. On dit qu'on na On dit qu'on a la On dit qu'on a la a pas eh C'est